Aujourd'hui, c'est unabata la fête des étoiles. Il doit y avoir encore des bambous sur la grande place cette année. Je vais y aller y accrocher un vœu. Waouh Il y en a déjà plein d'oiseaux que je connais. Alors ça, c'est Okosan. Voilà, je dis direct. <rire> Celui-là, c'est... Ah oui, et donc, qu'on se le dise maintenant... Euh, les trucs qu'on voit là, je crois que c'est les, les débuts de route possibles oiseaux qu'on peut pécho. Alors. Donc, conférence le dit ce matin, prévoir 30 minutes d'avance, acheter un autre réveil, pourvu que je me réveille à temps, nanaki, mercredi jour des poubelles, ne pas oublier. On dirait mes notes. <rire> Alors, mon vœu, c'est de... Alors, vous voulez conquérir le monde par la force, diriger le monde en secret, ou devenir un artiste célèbre c'est quoi ces choix? C'est quoi ces choix, mon dieu? Bon, du coup, pendant que je suis là, quand je peux balancer le, euh, ah le bah tropole des pigeons, euh, bah non, on, on, on les a pas encore tous rencontrés. Ah, ok, et de toute façon, il y en aura un, mais je, je sais pas si je vais la rencontrer dans cette route là ou dans la prochaine. Donc, euh, non, mais au pire, c'est pas grave, enfin, juste on fait, on fait ceux de cette route là déjà. vrai, bon, dis-moi, alors il y a artiste. Pardon non, je, voulais juste, je voulais juste te demander ton feu pour le moment. Ah, ok. Euh... Ah, je... je suis un peu biaisé, mais je dirais Okosan, genre il est, il est trop... Bizarre. Comment ça t'es biaisé Je veux pas que tu parles. Non, pas du tout. Euh, alors, donc artiste, artiste, artiste, diriger le monde, artiste, artiste, diriger le monde. Ok, donc ça fait... Je crois que Artiste gagne, non 5 euh, Artistes et deux dirigeants Ouais, euh, Artiste gagne. Oui, je, je, je, je dis ça, mais il euh, y a Flay qui avait voté pour diriger le monde en secret. Hein. Je, je, je la je. Ah mais moi, moi je veux que le chat... Et voilà. Bah oui, bah oui, mais c'est sur le chat au-dessus, sauf qu'il mm -hmm. a juste fait 2... De... <rire> je veux devenir ah. une artiste célèbre dont l'œuvre sera connue dans le monde entier. <rire> oh, bonsoir. C'est vous Kenobird Monsieur Nananaki, ce n'est pas très prudent d'être dehors à cette heure-ci. Sortir n'est pas sans danger, surtout pour une fille, vous savez. Je rentrais chez moi. Voulez-vous que je vous raccompagne Ah merde, putain, je me suis trompé dans les voix <rire> Alors, est-ce qu'on laisse Kazuaki nous raccompagner ou est-ce qu'on l'envoie se faire foutre Votez oui ou non. Est-ce qu'il nous raccompagne ou est-ce qu'on le tège moi je tiens à dire que j'ai quand même trouvé des, euh, des euh, birdfuckers ici, non, non, non. alors c'est bon, tout le monde dit non, non, non, non. <rire> Tout le monde dit non. Mon premier run j'avais dit oui je crois, j'ai fini par le pécho que je ai pas du tout pécho. Ah, ok, bon alors, euh, non, non, non, non. à l'indignation générale, euh, euh, Nanaki, euh, get the fuck off. Euh, boire, non, il va s'endormir euh, sur notre canapé. De ouf, t'as tellement raison Samy. Ah, alors par contre, on n'a pas de canapin. Hein. On, on dort sur le sol. Non, merci, j'ai encore quelques courses à faire. Oh, très bien. Mais ne rentrez pas trop tard. Ce n'était pas aujourd'hui le début du test public de Caymania IDX. Je vais passer à la salle d'arcade. Putain, grosse merde. <rire> aujourd'hui, je. Je pense le que fait, techniquement, ouais. en, mode, en mode nerd, je faut dire genre Caymania 2DX. 2DX Fugue J'ai ouais, raté. Enfin, du coup, dites-nous sur le chat, hein, mais je crois que c'est. Bon, aujourd'hui, oh, on, on a... fait quoi on a bien pris en Intel et en gros. Mais oui, non! Bon, après, on est toujours pas aussi de que ce qu'il faudrait. On avait pas commencé à 500 la fin? Non, non, on était à 800. 800, ok. On a pas fait de gym. On Non, on a pas fait de gym, c'est vrai. Moi, je crois savoir par quelle route on se dirige. Fly qui va te mat. Gym. Merci, Bosca, pour la précision. Bon, allez, gym. Ok, donc ça fait du coup deux gym. Fly, tu choisis. Tu, tu arrêtes et tu fais. Fly, putain. Aïe, aïe, aïe, je sais pas, maths, moi là. Okay. Je crois que je te vois pas. Deux hein. maths, une gym, deux <rire> musiques. Du coup, c'était quoi là Deux maths, deux musiques Deux maths, deux musiques, une gym. Début que est Fly des yaya des est bons. indécis. Décidez-vous entre maths et musique là. Gym. gym Oh mon dieu ouais, On est tous à égalité. Musique On va okay. prendre musique, c'est bah, le premier. Je, je, je vois vers quelle route on va les amis, je sais ce qui va se passer je pense. Aujourd'hui, je suis au timbal La dernière fois j'étais au gong. Il devait me prendre pour une espèce de gorille musicale. Mmh, J'ai une mauvaise balle pour toi Obi-Wan. Obi-Wan est monté d'un niveau, Charisme augmenté de 5. BG. Nice. Nice. Mmh. Donc on est à la piscine. Tous ces plumages mouillés et bien lisses. Mon cœur bat plus vite que jamais. <rire> oh bah. Wan est une humaine. Tu sais nager Ouais Alors, Okosan souhaite te lancer un défi. Okosan ne s'est jamais mesuré à un hominidé jusque là. Un hominidé. Parce que tu es aussi rapide dans l'eau que sur la terre ferme. Évidemment. Okosan est le plus rapide en tout. Alors, très bien. Allons-y j'imagine dans les deux que leur instant euh, Ah, c'est parti Prêt !» Prêt Partez Hokosan yeah court sur la surface de l'eau à une vitesse incroyable, avant même la fin du signal de départ. Okosan, c'est Jésus. Ce, ce, ce n'est pas de la notation Okosan est vainqueur Tu es lent, Obi-Wan Et c'est ce jour-là que j'ai compris que je devrais redéfinir le concept de notation avant de pouvoir battre Hokosan. Oh mon dieu. On nous donne les résultats de nos examens aujourd'hui. Je ne suis pas sûre d'avoir réussi. Kenobird Oui. Très bien. Vous vous êtes amélioré. Ne relâchez pas votre effort. Ah bon, on allait en maths hey. à... à ce semestre Oui monsieur. Euh, J'ai oui, hein. réussi. Bon, je suppose que oui. Hein. Vu qu'on est censé pouvoir le date, ça veut dire qu'on a réussi le ouais, ouais. test. Hein. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de cours, le trimestre est déjà fini. Parfois, ça m'a semblé court, et parfois très long, mais pour l'instant, le, c'est les vacances d'été. Je dois préparer tous les le... livres imposés à, à, de rentrer chez moi. Les élèves vont passer à la bibliothèque pour les emprunter. Aujourd'hui, c'est la cérémonie de fin de trimestre. Il y a encore moins d'oiseaux que d'habitude. Putain, bah mon con... Euh... Est-ce que je suis seule Bon, c'est plus facile comme ça. Mais j'en peux plus, la meuf, est-ce que je suis seule Évidemment que t'es pas seule. Mais d'après mon <rire> expérience, il doit y avoir au moins un trois oiseau. Ah bah elle a enfin compris Alors, il y a déjà le chat qui, qui hurle pour la bibliothèque. Nagiki, il est où <rire> Nageki Aucune réponse. Il n'est peut-être pas là. Tu es là, Nageki On ne doit pas faire de bruit dans une bibliothèque. Bonjour Tu es brillante aujourd'hui. Je peux faire quelque chose pour toi Non Je me demandais juste si tu étais là Évidemment, je suis toujours ici. Il me répond de son coin <rire> d'une voix un peu agacée. Oh, le livre qu'il tient. C'est le livre imposé pour le prochain trimestre. C'est bien Pas très, non. Je l'ai presque fini. L'auteur respecte un point de vue éthique bien pensant, comme dans tous les livres imposés à l'école. Putain, il est, il est euh, chaotique neutre, mais C'est cette idée de lecture imposée qui est débile. Pourquoi obliger tout le monde à lire le même livre En plus, souvent, <rire> C'est un bouquin carrément ennuyeux c'est quoi le genre de livre que tu aimes pardon si tu t'es porté volontaire pour travailler ici c'est bien parce que tu aimes le livre non alors qu'est ce que tu aimes tu veux que je te recommande un il fait oui de la tête pourquoi pas alors vous lui conseillez quoi train de nuit dans la voie lactée ou Oreato <rire> <rire> avec il qui dit en fait l'os de part ce serait une Bibliothèque. Examine, je pense que tu veux dire moi en fait. Parce que oui. je suis un, une sorte de cosane de bibliothèque. De ouf. Je ouais, que Alors vous -vous. les un. Train de nuit dans la Voie lactée, vous êtes... Et hey, mon, mon dieu De ouf. Train de nuit dans la Voie lactée. Le deuxième, on dirait un truc chelou. Oui. Trop plein de clichés. Boum <rire> je, je, je savais plus ce que t'es le mauvais choix. J'aurais pu me douter que tu l'avais déjà lu. Oui. <rire> Remarque. Ah, c'est bon Il m'a beaucoup plu quand même. C'est bon, c'est bon. Oh, je suis le parfum. Ah, parce qu'il est émo aussi. Mais oui, mais il est grave émo, Nageki. Et j'ai passé l'après-midi à travailler dans la bibliothèque, tout en échangeant quelques mots avec Nageki. Le temps est passé lentement. J'aime bien cette sensation. Pendant les vacances d'été, on devient facilement paresseux. On ne fait pas d'exercice et on grossit. Le corps d'une chasseuse cueilleuse reflète son mode de vie. J'irai peut-être courir tout à l'heure. Regardez le petit oiseau à droite. Ah, on ne voit plus. Là, il y, y, y a le temple. Voilà, je vous fais le petit tour. Euh, voilà, ça c'est l'ancienne ville. Je vous laisse imaginer ce qui s'est passé. La randonnée. Euh, et là. Ah, j'ai bien couru Ça, c'est le début des vacances idéales pour une sportive. Putain, mais qui veut courir pendant ces vacances, quoi je me demande combien de qui a kilomètres... En force. Ah mais l'angoisse, mais vraiment, il est con comme une brique, notre perso, j'en peux plus, hein. C'est vraiment Mimi et Big Muscle Boy, enfin Big Muscle Girl. Cours. Donc, je me demande combien de kilomètres, je couru. Je perds toujours la notion des distances quand l'euphorie du coureur m'envahit. <coughs> où suis-je J'ai dû m'écarter de mon trajet habituel à un moment ou un autre. Par où je suis arrivé ce n'est pas le moment que mon sens préhistorique de la l'orientation me lâche. On a tous <rire> un sens hyper développé. Hein. Le soleil va bientôt euh... se coucher. Je préférerais ne pas dormir dehors. Et hey, toi Mais pourtant, elle a juste à voler ah. pour mais... voir le sel et voir voler. Mais elle ne <rire> vole pas, on est une humaine. Ah, mais oui. Oui, oui. Non, mais j'avais oublié que c'était juste le truc. Oui, oui dans oui. ma tête, elle a aussi le pigeon. Mais euh... non, non mais je me suis fait avoir dans mon par la bah ouais. Qui... Et ouais, c'est compl... un... bien complexe. Hein. Ah ouais, je suis fou. Regarde-la. Alors je ne t'ai jamais vu. D'où tu viens À côté de moi, une femelle mono m'observe alternativement d'un œil puis de l'autre. L'aile négligemment appuyée sur un scooter. Un vieux ah modèle, super classe. Bref, du coup, il y a une tension inhabituelle. Je saisis tout de suite que ce mono n'est pas un mono comme les autres. Euh, J'étudie à Saint Nation. J'ai voulu courir un peu et je me suis perdue. Je suis venue en courant depuis là-bas. <rire> tu dois être bonne. C'était deux heures de voiture d'ici. Putain, mais elle me fait la courir. Comment Mamie. <rire> Mamie Ça explique pourquoi j'ai si mal aux jambes. Ah, je me demande si je vais réussir à rentrer à pied. Ah, tu as l'air super sympa. Et après un téléphone, tu mérites bien que je te raccompagne. Monte. Le moineau me désigne le scooter d'un geste un peu intimidant. On sera un peu serré, mais on paye mon tête je crois. Me merci. Ah, je peux te demander ton nom Koshiba, Azami. Je vends des takoyaki. Appelle-moi Azami. Alors, merci, Azami. Bon, tu parles juste à Azami, mais on peut on, on, on peut pas la date, tristement. Ok. Regardez-moi cette belle vision. Tu conduis très prudemment. Grave-toi ça dans le crâne, petite. Un accident, un seul, et on peut y rester toutes les deux. À ton âge, on trouve ça un peu excessif, mais... Quand tu auras perdu quelqu'un, tu comprendras. Wow. Elle a le regard perdu dans le lointain. Je suis sûre que tu as de bonnes raisons, mais à cette vitesse, je serai plus vite chez moi à pied. <rire> Il y a Samy qui dit « Je veux le pécho pour les takoyaki. <rire> » Ah non mais Azami, je pense que tout le monde veut la pécho, genre elle est trop cool, euh, elle a un scooter, elle fait des takoyaki, elle est badass, et encore vous savez pas tout d'elle. Eh oh. oui. Tu crois qu'on y sera avant le coucher du soleil Grave-toi ça dans le crâne, petite Limite de vitesse pour un scooter est de 30 km heure. Putain là, Mais, Mais on ne fait va, même pas du 30 km heure Pour moi, le code de la route, c'est sacré. Mais <rire> monter à deux sur un scooter, ce n'est pas interdit. Uniquement pour les humains. Les oiseaux sont légers et être à deux n'empêche pas les freins de fonctionner. Donc on a le droit. Ok. Je me demande, est-ce que le scooter est à taille humaine, Parce qu'à ce moment-là, comment est-ce qu'elle conduit oui, est le scooter à taille de moineau Mais je ne suis pas un mmh, ouais, ouais. non Donc on est rentré à la maison, il faisait presque nuit. Hein. J'ai encore beaucoup de temps avant le début du prochain trimestre et plein de devoirs à faire. Mais c'est peut-être l'occasion de trouver un emploi à mi-temps. Je vais. On va. Trouver un travail ou oublier cette idée <rire> Allez, le chat. Alors, le, le, cap, le capitalisme ou pas Allez voter. Allez voter, oui ou non le capitalisme <rire> Oubliez cette idée. Peut-être que les oiseaux sont devenus géants vu que la salle de classe est de la même taille pour lui Ah, c'est intéressant comme théorie ça. Je ne dirais rien. Je resterai comme ah ah une tombe... Ah ah. <rire> Flake du 1. Hein Seule personne à dire, hein. Bon bah, oubliez l'idée, hein, du coup. Allez, nickel.